Livré en moi, j'avais la foi, j'ai pris le chemin le plus pieux, le bon chemin vers la voie, du contre-chemin contagieux. Je combats vivement sur le toit les prédateurs religieux les extrémistes. Les mammifères qui aboient, à caractère malicieux, Quelle que soit la menace, Je dénonce les mafieux, Les résidus des rapaces, Qui veulent me rendre très furieux, Bien avant le face à face, L'incroyable et joyeux, Très bon destin qui terrasse, des sales malfaiteurs envieux, Très bon destin qui terrasse Des sales malfaiteurs envieux, Le même destin délicieux Qui chasse pour chasse les odieux, La belle sublime de mes choix Qui m'avait rendu ambitieux, La belle demoiselle de Bellois. Un beau sourire très radieux qui m'avait séduit par sa voix sous l'accord vivant de Dieu. Sous l'accord vivant de Dieu. Un sourire à mourir si elle n'est pas dans les lieux. À courir, à nourrir, à voler dans les cieux. La belle rosa du sud-ouest que j'ai connue un peu vieux s'est éclipsée dans le reste de l'univers au milieu. L'actrice bis, corps céleste, expose, remontre ses beaux yeux, ses beaux regards comme ses gestes sur mes deux yeux très curieux. Je la vois, revois une fois. Vivement ravi beaucoup mieux. L'hypophyse Thalamus plein de joie. L'hypothalamus très sérieux. La sublime dentiste, la plus classe, grand bon cœur très spacieux, a occupé mes surfaces, mon grand bon cœur audacieux. La la. Quoi que je dise, quoi que je fasse, l'hiver, printemps et pluvieux, n'ai-je pluvieux, pourquoi ces mauvais climats insidieux En sa présence, tout se passe dans mon cerveau astucieux, et son absence dans sa place retrace la route des adieux. Allah, Allah. Je respecte pieusement les lois, tout responsable respectueux, dans le sens moral qui croit, aux citoyens très soucieux. Le roi est mort, vive le roi et la religion des vicieux. Contre le néo-roi de surcroît, est très cruel, insoucieux. Il s'incline toujours, mais pas moi, sauf pour Rosa en beau lieu. J'adore son âme qui m'envoie. Les ondes de l'amour harmonieux, voilà. Si les enzymes dans le foie, Et d'un apport judicieux, Son grand bon cœur tout droit, irrigue mon cœur très précieux, Je l'ai kiffé dans ma tasse, Loin des suspicieux capricieux, elle m'a kiffé dans sa tasse, un kiff, cabine, minutieux. Nouveau poème, aujourd'hui, 19 octobre 2022, très